Bonjour à toi, chers spectateurs, et restez, parce que vous allez voir, nous sommes dans une vidéo où vous n'allez pas en croire vos yeux, mais on va parler d'un film. Mais pas n'importe quel film On va parler d'incroyable mais vrai de Quentin Dupieux. Alors l'histoire, je ne sais même pas comment vous la résumer simplement, mais disons que deux personnes vont emménager dans une maison, et que dans cette maison, dans la cave, il y a un conduit. Et comme dirait un grand monsieur, il faut suivre le conduit. Voilà. Je, je vraiment commencé à... avec une ref à Seven. Oui, tout à fait, oh là là, j'aime beaucoup faire ça. On en est là. Et pour en parler avec moi, eh ben, j'ai eu envie de faire revenir Colin. Ouais, bonjour Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Colin quand en même. En hein. j'étais parti en exil, bah, euh, oui, voilà. dans les terres désolées de Normandie. <rire> Comment vas-tu euh, Eh bah ben, ça va super, écoute... Euh, ouais, je vais pas détailler, mais ça va bien. Donc euh, ça fait plaisir de revenir, Puis euh, pour parler de Dupieux en plus, moi j'aime bien du pieu. Bah moi aussi sur le papier j'aime bien du Dupieux. Bon, c est, c est sur le papier, parce que du Dupieux, est un réalisateur qui clive. Disons qu'il a, une... a vraiment une clique de fans. C'est indéniable. Il y a beaucoup de spectateurs qui aiment beaucoup le cinéma de Dupieux, et il y en a encore plus qui a sa manière un peu décalée de regarder le cinéma. Parce que clairement, si vous prenez un film de Dupieux, c'est un mec, tout seul quasiment, puisqu'il est réalisateur, scénariste, producteur, monteur et directeur de la photo de ses longs-métrages, qui prend des acteurs connus et qui les met dans une, dans une situation où on ne les attendrait pas. Que ça soit euh, un Jean du Jardin qui va absolument vouloir se grimer en dain, que ça soit euh, Eric Judor euh, et euh, Ramzi Bedia qui vont vouloir se refaire la face, que ça soit euh, encore Eric Judor qui devient flic avec toute une bande de flics pétés, enfin voilà, Dupieux aime bien prendre des gens qui n'ont rien à foutre dans un univers et les caler dans cet univers là. Et après, des fois, c'est bien pour certains, des fois, c'est juste complètement allumé et c'est un peu barré. Et Dupieux a un rythme quand même effréné puisqu'il arrive quasiment à pondre un, voire deux cette année, long métrage. Il y a une date de sortie pour fumer, fait Pas quoi, encore, quoi. mais je pense qu'il sortira d'ici à la fin de l'année. Ouais, il y a des chances. C'est ouais. quand même très rapide, hein. sachant que l'année dernière, déjà, il y avait Mandibule. Avant la pandémie, il y avait eu Le Dain. Mmh. Un an avant, il y avait eu... Euh... Je euh, bah, pas au poste. Il est enfin, voilà. en train de faire sa métamorphose dans ta chimique, en fait. C'est peut-être ça. Euh, peut-être euh, euh, peut que bientôt, il fera 4 films par an. <rire> ah, dont ouais. deux adaptations de BD Exactement. Voilà. <rire> mais donc, voilà. Et donc, on se retrouve avec ce premier donc, du pieu de l'année, incroyable mais vrai, qui s'est vendu uniquement par le biais de « je vais vous dire ce qui va se passer, mais en fait non ». Allez le découvrir au cinéma. Bande annonce que je trouvais très drôle. C'est que... pour le coup une bonne idée. Mais moi perso, je t'avoue que j'y voyais déjà une potentielle limite. Je me suis dit, si ça c'est à l'image du film, sans que les bandes annonces de Dupieux sont souvent à l'image de ces films. Aïe aïe. Mais je n'y avais pas plus loin. Hein. Je te laisse d'abord la parole mon cher Colin. Eh ben, écoute, moi c'était un film que j'attendais et que je craignais en même temps parce que j'avais détesté Mandibule. C'était mon premier film post, euh, post confinement. Euh, ah cool, on va commencer le cinéma avec un hein, nouveau Dupieux Et c'était, j'avais trouvé ça nul, j'avais trouvé ça aberrant J'avais trouvé ça manquait de, de, de piquant Je trouvais qu'on se faisait vraiment chier Et euh, du coup j'attendais, en même temps je craignais un peu quand même mais vrai Parce que ouais, ces bandes annonces comme d'hab très courte euh, Où il nous dit le sujet du film sans trop nous dire euh, Bon il y a Chabat j'aime bien Chabat Mais euh, est-ce après réalité il pouvait nous ressortir un truc euh, aussi intéressant Surtout que Dupieux était dans une phase un peu... Euh, j'ai pas envie de dire qu'il tournait en rond, mais on sentait qu'avec réalité, il était allé au bout d'une démarche. Et du coup, la suite à la carrière c'était « Je prends un concept, j'explote pendant 1h15, je passe au concept suivant. Mmh. » Et euh, ça a donné donc du, du très bon, hein, le dain au poste, un euh, film que j'ai beaucoup aimé, et ça a donné « Mandibule ». Donc je savais pas de quel côté ce film allait se placer, du coup je dis ce que j'en ai pensé, c'est que je pense que c'est du peu que j'ai préféré depuis au poste, et que c'est peut-être le début d'un potentiel renouveau, enfin, ou en tout cas, d'une nouvelle facette de son cinéma qu'on n'a pas encore trop exploré jusque-là. Maintenant, plot twist, c'est là que ça va devenir intéressant. C'est là que c'est incroyable mais vrai. Ouais, tout à fait. Vous n'allez pas le croire, hein. ouais. Vraiment. Non, mais c'est ah Mais il faut que je vous le dise, hein. Mais vous n'allez pas me croire, mais il faut que je vous le dise. Je pas. <rire> mais c'est pas grave, oh. on va pas te juger. Ah bah heureusement, t'imagines sinon. Non, euh, je suis peut-être passé à côté du truc. Euh, je sais vraiment pas. Je me pose la question parce que du coup, euh, bah, Là, pour le moment, je n'ai eu que des retours positifs du film. Donc je me pose la question, peut-être que c'est moi qui suis passé à côté de quelque chose, mais personnellement, j'ai pas passé un super moment devant Incroyable mais vrai. Je trouve que le film est hyper fade, euh, trop long pour ce qu'il a à nous raconter, a des bonnes idées et des bonnes caractérisations de personnages, mais qui, je trouve, ne sont jamais pleinement abouties. Mais en même temps, j'aurais envie de dire, c'est souvent le cachet du pieu. C'est vrai que les personnages, ils cherchent rarement à les aboutir le plus possible. Ils cherchent plus à jouer avec une base et se moquer justement de ça en n'allant jamais jusqu'au bout de la base. Ce qui peut être une idée très intéressante. Moi, personnellement, dans le traitement qu'il a de, du personnage du, du jardin dans le Dain, c'est oui, hyper vrai. intéressant justement de ne pas aller jusqu'au bout de ce que le personnage veut faire. Mais alors là, euh, moi j'ai été complètement perdu et je t'avoue, et alors là, c'est le point sur lequel euh, je suis vraiment intransigeant. J'ai vraiment pas rigolé. J'ai ouais. vraiment pas adhéré, je pense que j'ai pas dû adhérer au délire, j'ai dû C'est aussi trouver, euh... parce que c'est de l'humour très particulier, c'est un humour qu'il a... qu avait un peu expérience dans ses carrière, mais qui mêlait avec quelque chose de plus absurde. Là c'est un peu de l'humour basé sur, euh, sur le cringe à la... je vais dire à encore mal mais au moins outrancier. Dans le sens où c'est des situations qui sont en soi gênantes, mais justement ça qui est drôle. Et c'est le genre de truc, soit on adhère et on trouve ça très marrant, soit on trouve ça juste gênant. Et en l'occurrence, moi j'ai trouvé ça très très drôle, euh, j'étais pas le seul, parce que euh, oh, ben, ma salle que... était pliée, oui, tout bah le oui. long. Euh, Je vais pas spoiler, mais il y a tout un truc autour du personnage de Benoît Magimel. Moi perso, j'étais plié à chacune de ses apparitions, je le trouve fantastique euh, dans ce rôle-là. Mais je conçois que qu'on trouve pas ça drôle, parce que c'est un peu... Oh, c'est un peu gras. Alors, en fait, <rire> au-delà du gras, moi ce que je trouve bizarre, c'est qu'à chaque fois, c'est... Euh... C'est surexploité dans une envie, comme tu dis, de cringe. Mmh. Ce qui, je trouve, là-dessus, là, là je te rejoins, est vraiment l'objectif de Dupieux de tout le film. Mais alors, pour moi, c'est poussé dans une direction où, justement, en tant que spectateur, c'est compliqué de rentrer dedans si l'objectif, c'est uniquement de me, de me mettre mal à l'aise. Moi, je peux trouver ça intéressant sur certains mmh. films. Genre, en Corman, il y a toute une série de gags qui font que derrière, tu t'attaches quand même au personnage. Mmh. qui fait quand même es en train tu es en train de te dire « Ok, ce perso est con comme ses pieds et ne va jamais avancer dans la vie, mais je l'aime bien. » parce qu'il a son groupe de potes, qui sont tout aussi con des trucs comme ça. Et là je trouve que c'est juste des persos qui passent leur temps à avoir des, des pseudo-interactions les uns avec les autres, ce qui amène à certaines situations qu'on peut trouver amusantes. Je trouve notamment que le personnage de Léa Drucker a une très jolie évolution, et moi c'est l'évolution qui m'a le plus plu au sein du film. Mais derrière, par exemple, je trouve le personnage d'Alain Chabat vide comme c'est pas permis. Je trouve le personnage de Benoît Magimel uniquement réduit à une caractérisation et derrière il a rien d'autre. Et je trouve Anaïs de Moustier, mais alors risible comme c'est pas permis. Elle a un perso qui ne sert à rien, qui est juste là pour amener 2-3 vannes, un moment de gêne. Et même ce moment de gêne-là, je l'ai pas trouvé réussi elle parce est, que euh... je m'attendais à ce qu'il soit plus drôle, plus explosif et il n'est pas à cette image-là. Clairement, je reconnais que Anaïs de Moustier, elle est, assez, est, clairement, elle est sur la fiche, mais c'est clairement celle qui est la moins importante. C'est plus à un trio qu'un qu'un quator. Oh oui. Et euh, alors, moi je te rejoindrai pas là-dessus, qui est que pour moi le personnage de Shabba marche très bien. Parce que pour moi, dans cet univers où c'est quasi que des personnages euh, à la du Dupieux, donc euh, un peu chelou, un peu spéciaux ou quoi, euh, Shabba dans le film c'est un peu la, la caution stoïcisme. Ah bah complètement. C'est-à-dire que euh, c'est le seul qui a des réactions, je vais pas dire normales, mais disons que tout le film il a un peu des réactions en mode euh, pff, faites ce que vous voulez. Je oui, c'est ça. Fous. Et. Pour moi ça marche bien parce que... J'ai euh... le <rire> sketch de guignol, oui mais pourquoi c'est drôle <rire> euh, Parce que du coup on a vraiment ce contraste entre bah, notamment Benoît Magimel qui, qui va nous sortir des outrances pas possibles Et les réactions du pieux qui, qui réagit comme si euh, on lui proposait des nouveaux choux quoi. Genre, euh... ah oui non, c'est super, c'est super intéressant ce que tu me racontes là Et on sent qu'il est en mode non, non mais... j'ai pas envie de parler, arrête Et moi je trouve que ça marche très bien ce genre de décalage dans l'humour d'avoir un personnage très stoïque à côté d'un personnage très outrancier mais encore une fois, je peux comprendre, parce que c'est pas non plus extrêmement original comme décalage, hein, c'est un truc qu'on a déjà vu. Et ensuite, bah c'est vrai que du coup ça rend le personnage, euh, moi je le trouve assez attachant là-dedans, mais ça rend pas le personnage extrêmement profond et je comprends qu'on puisse pas rentrer dedans. mais mmh. Du coup c'est très particulier, je pense que ça tient au fait que, est-ce que votre sympathie pour Shabat va prendre <rire> suffisamment le devant ça, pour euh, hein. que vous rentriez dans le personnage et donc dans le film mais... Je te propose qu'on passe à l'écriture, ouais. et alors je préviens tout de suite, on va tout spoiler parce que c'est impossible de parler de ce film sans ne pas révéler l'élément principal qui va lancer presque la dramaturgie du long métrage. Mmh. Donc si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, allez au petit timecode. code. Ouais. Parce qu'en gros, tout le principe du film c'est donc ils reçoivent une maison, dans cette maison il y a un conduit, et quand on passe dans ce conduit, on avance de 12 heures dans le temps, et on rajeunit 3 jours. Me demandez pas pourquoi par contre. Voilà, parce que... Pff, on, peut, on peut pas savoir. Donc tout le concept du film est basé là-dessus, ce qui va être littéralement la caractérisation du personnage de Léa Drucker. Oui. Son objectif va être de passer par ce conduit et de voir jusqu'où elle peut pousser le vice. <rire> en fait, je crois que j'ai atteint un stade où euh, j'aime beaucoup l'absurde de Dupieux quand il a quand même une, une base un minimum cohérente. Et en fait, là, pour le coup, je suis plus dedans là. Ouais. Je sais pas, est-ce que c'est -ce est vraiment un côté blasé J'en sais rien. C'est peut-être le cas. Hein, c'est pas impossible. Êtes... Hein. Peut-être que vraiment je commence à être blasé, mais déjà avec Mandibule, j'avais atteint ce stade où je trouvais qu'il allait trop loin et où il basait trop ses idées sur... Euh, bon, Mandibule était un peu un cas à part parce qu'il voulait tellement baser son film sur le duo du Palmacho ouais. que derrière il en oubliait de, de créer un Palmachow, film avec... Euh... Euh, le duo du Palmachow piratait un peu Mandibule. C'est ça, en fait, voilà, euh... c'était un peu ça. Et là, je pense foncièrement que dans Incroyable Mais Vrai, il y a une bonne base de Dupieux, mais que il n'y a pas un vrai truc qui tient tout le film. Tu vois, à la limite, dans Mandibule, je pouvais un peu pardonner euh, tout ce qui se passait par la présence de cette mouche qui servait de fil rouge. Mmh. Là, je trouve que le conduit ne suffit pas à servir de fil rouge dans l'écriture. Je trouve que le conduit, il est intéressant pour amener le gag de Léa Drucker, mais je trouve que derrière, euh, la bite électronique de Benoît Magimel, alors ça me fait rire deux secondes, mais je t'avoue que l'humour autour de la bite, perso, euh, j'aime bien quand c'est utilisé de manière un petit peu intelligente, là c'est trop. Pour moi, vraiment, oh, c'est oh, trop. c'est marrant quand même! Ah, c'est drôle parce qu'il a une bite électronique, c'est drôle deux secondes, mais alors baser l'entière caractérisation du personnage de Benoît Magimel sur le fait que ça soit un patron qui a une grosse bite et qui a une grosse bite qui fonctionne pas, donc du coup, il va s'en faire une bite électronique. J'en parlerai un peu à peu, pour moi, c'est dans une, dans une logique thématique en fait. Ah ouais? La mais... bite a un sens, mais. Euh... Oh, c'est bon, <rire> c'est ce, vrai ce que... que tu dis, la bite a, a euh... un sens! <rire> Oui, alors je vois ce que tu veux dire, pour moi en fait, euh, je trouve que ça marche parce que le, le couple de Shabba et Drucker à la base a un ancrage suffisamment euh, réel, ça ressemble à un petit couple à Ah bah ben complètement, c'est niveau crédibilité, au début le, le couple, j'étais limite en train de me dire, Mais on est vraiment dans un Dupieux parce que là il oui, m'a oui, l'air oui, extrêmement, euh, extrêmement classique ouais. et, et simple. Au début c'est extrêmement terre à terre et pour moi ça fait qu'une fois qu'on arrive du coup au délire avec la trappe et tout, pour moi ça marche. Je vais avoir du mal à détailler parce que euh, si tu me dis que pour toi, euh, non, c'est trop débile, c'est plus cohérent et tout, pour moi, ça fonctionne. Une fois qu'on euh, a cet ancrage-là et que le conduit rajoute une dimension euh, fantastique, irréelle, mmh. je peux pardonner les outrances du... Enfin, je peux pardonner, je peux accepter plutôt les outrances du film, le fait qu'il y ait des personnages, bah, Benoît Magimel, euh, voilà, qui est une espèce d'énorme de... beauf. Enfin, euh, tu dis que tout tourne sur la bite, mais pour moi, c'est pas tant la bite que sur tout ce qui me fait rire, c'est... Euh... Tout le délire de fierté, tout le moment ah où, bon, oui. où il est avec, euh, bah avec Anaïs Desmoustiers, il est en mode Mais est-ce qu'il avait été impressionné J'ai Alan... été impressionné par ma bite, mais tu te <rire> rends compte Mais tu... moi je le suis <rire> Tu as besoin que ton avis soit impressionné, c'est bizarre. Hein. Et le lendemain il l'invite dans son bureau. Euh... Est-ce que t'as été impressionné hier par ma bite, Alain, quand même Parce qu'elle est électronique quoi Enfin moi je trouve ça extrêmement drôle. Bah tu vois, c'est là mais... pour <rire> moi que ça a atteint ses limites, parce que c'est drôle une fois. Mais pour moi, à partir du moment où justement le personnage de Chabin re rentre dans le bureau et qu'il lui fait « Mais du coup, tu l'as aimé ma bite ?» j'étais en mode « Oh là, ça, <rire> ça, va long, ça va être long, ça va être long, ça va être long si le personnage il est obsédé par sa bite comme ça. » Alors encore une fois, j'ai aucun souci avec le fait que tu caractérises ton personnage par un truc comme ça. Mais j'aurais bien aimé que derrière, encore une fois, et c'est ça le problème que je peux avoir des fois avec Dupieux et ses concepts, mm. c'est qu'il veut tellement baser ses personnages sur des idées, qui peuvent être des idées drôles, hein. Et que lui-même des fois va avoir, du, va avoir du mal à justifier. Moi, j'ai toujours en tête cette interview du Dain où il m'a dit euh, comment vous justifiez le fait que votre personnage veut du Dain. Ben j'en sais rien. Quand j'ai envie de peindre une pièce en bleu, je peins une pièce en bleu. J'ai pas besoin de savoir pourquoi je la peins en bleu. Donc je me dis qu'il doit certainement y avoir la même logique derrière, c'est-à-dire pourquoi je me justifierais qu'un mec qui soit obsédé par une bite électronique, il est obsédé par sa bite. Point barre. Donc il y a beaucoup trop de fois le mot bide, je pense que YouTube va vraiment <rire> pas aimer cette vidéo mais, mais le, voilà derrière le, pour moi le problème c'est que on est dans, ce, dans cet enfermement on va dire de complaisance de la vanne est drôle et j'ai l'impression qu'il manque justement derrière le petit appui de plus qui ferait que on va adhérer en fait à ce délire. Mmh. Et encore une fois, je suis d'accord avec toi et là-dessus je cautionne complètement, la présence d'Alain Chabat justifie beaucoup justement l'absurdité en fait des personnages mmh. à côté qui sont tellement obsédés par un truc qu'ils en oublient un petit peu tout le reste. Mmh. Genre Anaïs de Moussier qui est un personnage dont l'objectif est uniquement le plaisir sexuel. On mmh. va pas se voiler la face, son objectif c'est ça. Les Drucker, son objectif c'est de redevenir jeune pour avoir une carrière de mannequin, ce qui est des, voilà, des éléments très réducteurs mais au moins ça leur donne un objectif. Mais c'est vrai que pour le coup, bah... Au début j'avais tendance à trouver que le personnage de Shabba était très fade et c'est vrai qu'avec le recul lorsque je suis arrivé à la fin c'était presque le seul personnage pour lequel j'avais un minimum d'affection mmh. ou en tout cas d'empathie. Après est-ce que ça suffit à faire tenir le scénar Pour moi non parce que vraiment derrière c'est un enchaînement de, de vannes absurdes et qui se supposaient te mettre mal à l'aise et peut-être que j'étais pas dans la bonne ambiance, peut-être que j'étais pas dans le bon mood mais pour moi le scénar arrive pas à faire tenir le truc quoi. Et ben bah justement du coup c'est là que je vais... Euh... Dire un peu euh, pourquoi pour moi je, je disais que c'était un peu un tournant du Pour moi c'est la première fois qu'il prend un tournant. J'ai pas envie de dire sombre, mais dramatique en tout cas où il y a une vraie euh, fin euh, bah, presque tragique en fait, euh, mmh. euh, même carrément. C'est-à-dire que euh, le din avait un côté plus glauque que sombre, parce qu'au final, c'était quand même assez léger dans sa euh, oh oui, et puis la conclusion, considération. La, puis, la conclusion était limite cohérente, en fait, au vu de l'évolution du personnage de la, la NL en face. C'était hein. même une blague, en fait. Ah euh, oui, c'était euh... juste une vanne. <rire> Filme-moi Filme-moi <rire> Oui, euh, prends la veste en fin du film, rentrez chez vous, c'est bon. Voilà, voilà c'est euh, ça. ça. <rire> et euh, là, on a une thématique qui sous-tend tout le film, qui est euh, la recherche de, de la jeunesse, la nostalgie, euh, tout ça, qui est donc principalement incarné par l'a Drucker, mais aussi, pour moi, par Benoît Magimel, parce que, en fait, pour moi, l'idée de la l'habit électronique, c'est qu'il le dit à Alain, tu sais, un certain âge, au bout d'un moment, ça marche plus. Et euh, dans le film, on va voir qu'il va changer de femme plusieurs fois, pour à chaque fois prendre une jeunette. Et Il je pense change que... aussi de voiture. Il change aussi de voiture. Et je pense que... Moi, pour moi, c'est ça qui marche, c'est qu'il y a ce fil thématique qui englobe un petit peu tout, qui fait que pour moi, j'ai pas l'impression de voir des trucs décousus avec des vannes pour les vannes, et j'ai vraiment l'impression de voir euh... Bah pour une fois, Dupieux traitait une thématique, euh, elle se posait des questions sur, en plus je sais pas quel âge il a, mais peut-être que ça rentre dans... 48 ans je crois. Ouais bah, Quentin, si tu me regardes, désolé, mais oui ça doit rentrer un peu dans ses considérations maintenant. <rire> c'est pas vrai, <rire> <un peu. rire> c'est pas vrai. Euh, la, la question de la vieillesse, comment on accepte ou non euh, de vieillir. Il euh, y a tout un parallèle qui est fait entre ce que fait Léa Drucker et la chirurgie esthétique. Et euh, ça fait que pour une fois, chez Dupieux, on a une fin qui est un peu... Euh, D'où sa mère. Euh, oh, avec... même un peu triste. Un, hein, peu, un peu triste, triste avec euh, Shabba qui lui a totalement accepté de profiter de la vie. Euh... T'inquiète pas, c'est la Drucker qui est enfermée dans ce truc-là au point de. Euh, Peut-être carrément un hôpital de de psychiatrique. Moisir. Oui, un oui. dans un hôpital psychiatrique. Mm. <rire> et euh, pour moi, ça fait que le film est un peu plus que juste une comédie avec des gags débiles euh, mm. les uns à la suite des autres. Et ça fait que je vois une cohérence et un, un lien. Qui peut-être m'avait manqué avec Mandibule, qui fait que je suis pas forcément à donf avec le Dain, même si le Dain, comme on suit qu'un seul personnage, il y a quand même ce lion qui est présent. Et euh, ouais, ça fait que pour moi, vraiment, euh, Dupuis, il, il a amené un nouveau truc de, dans son cinéma. Ce qui n'était pas arrivé pour moi depuis. Euh, bah, peut-être depuis réalité, parce que même si j'aime beaucoup Oposte et le Dain, pour moi, c'est des films où il a pris un concept, il l'a exploité au max. C'est ça. Il est passé à autre chose. Et du coup, je suis très curieux de voir fumer, fait tousser. Je sais pas s'il va continuer ce versant un peu plus sombre, un peu tragique comique de son cinéma, ou si c'est juste un one-shot. Fumé fait tousser a l'air complètement débile, donc peut-être que c'est qu'un one-shot, je sais pas. En tout cas, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas eu l'impression de voir Dupio se renouveler, en fait. Et pour ça, j'ai vraiment beaucoup aimé bah, cette écriture-là, justement. En termes de mise en scène... Euh... <rire> Alors... Euh, le film a un bon rythme, je trouve, parce que honnêtement Dieu sait qu'un film de 1h15, euh, s'il est mal monté ou s'il est mal foutu, ça peut vite être long, ça peut vite être chiant. Euh, indéniablement, incroyable mais vrai, se tient. Pour un film de 1h15, il passe plutôt vite. Et moi, par contre, j'ai un... deux gros problèmes, on va dire. Mm -hmm. Un problème qu'on a déjà évoqué, et je sais que tu vas vouloir me le justifier, mais moi, je trouve ça moche, la photo est dégueulasse c'est pas beau c'est pas un film très beau et je trouve honnêtement que le film a deux gros défauts il est désaturé à un point où vraiment il fait crade et le parti pris d'avoir quasiment toute flou sauf un personnage ou un élément au sein du cadre je sais que ça peut faire classe des fois mais là je là non j'ai pas adhéré j'ai pas trouvé ça très beau ouais là je vais suivre alors à la limite le fait que le ça, ça me gêne pas parce que du coup ça garde cette idée de du de d'un truc très quotidien dans lequel il y a un élément euh, qui va qui va venir foutre un peu le bordel. Par contre, effectivement, la photo, alors, vu comment c'est constant, c'est forcément volontaire. Ah bah c'est volontaire, ça c'est obligatoire. Pourquoi j'ai lu 2-3 interviews de me coucher, ils n'en parlaient pas, je sais pas pourquoi... Euh... Et parce que Dupuis a souvent du mal à justifier en fait ses, ses parties prix graphiques. Ouais. Parce ouais. que les choix de format, il va facilement arriver à les justifier. Euh, les choix, on va dire, de, de couleur, il peut les justifier. Mais c'est vrai que d'un point de vue vraiment esthétique pur, euh, il y avait déjà un petit peu ça dans le dain, en un sens. Mmh. C'est-à-dire que quand tu sortais des séquences filmées de nuit, qui elles étaient particulièrement travaillées en termes de couleurs, mmh. dès qu'on était dans le jour, on était un peu sur cette même teinte d'image. Ce... J'aimerais pas dire, mais c'est pas du sépia, mais presque, tu vois, c'est vraiment, on va presque désaturer l'image, on va juste rajouter des, des petites notes de couleurs à gauche et à droite, mais il faut que ça soit mmh. presque fade. Donc c'est un peu surprenant, et, et je trouve pas que ça amène une vraie identité au film. Ouais. Par contre, comme tu dis, ça apporte un certain ancrage réel. Ouais. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est presque une image qui a été captée comme ça, mmh. point barre. Mais en fait, là-dessus, c'est vrai que le d'un était intéressant, c'est que je pense que Dupieux, c'est un mec qui réfléchit pas, et non, et en tout cas... Peut-être qu'à arrêter après réalité de réfléchir énormément à sa mise en scène. Euh, parce que moi, j'avais sou... vu le Dain en séance spéciale avec Dupieux. Il est arrivé torché avec du jardin, mais bon, ça c'est normal, c'est Dupieux. Et euh... on lui a poser des questions en mode Oui, le Dain, c'est un peu un portrait de réalisateur, est-ce que vous voyez Voilà. C'est euh... sa justification. Et en fait, le Dain, moi, de plus en plus, je le vois comme. Euh... Quand même, sa profession de réalisateur, mais où sa profession de foi, c'est Je fais des trucs au pif parce que ça me parle. Vous en faites ce que vous voulez. Pour moi c'est vraiment ça, c'est-à-dire que Dujardin lui-même, quand il essaie de ça à Aenel, il fait « Ouais, bah je sais pas, je trouve ça marrant. Euh, » voilà. Et au final on parle beaucoup du Din dans cette vidéo sur un. Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Mais parce que c'est un film auquel je pense qu'il faut revenir pour essayer de comprendre la démarche de Dupuy depuis quelques films. C'est pas faux. Et euh, en fait, euh, là du coup effectivement, cette histoire de photo, je sais pas. Il y a toujours des idées de mise en scène intéressantes. Les montages musicaux, j'ai pas souvenir qu'il y en avait beaucoup fait avant. Euh, alors non, c'était un point sur lequel je voulais rebondir et c'est un gros point négatif pour moi. Je ne comprends pas cette partie-là. Parce qu'elle est très longue, pour le coup. Elle est longue Elle, elle est dure quasiment dix minutes. Et je pense que c'est parce okay. que Dupieux n'avait pas envie de faire un film de 1h25, 1h30 et qu'il a voulu rester dans son concept de 1h15. Mais alors pour moi... Euh... Est-ce que c'est parce qu'il avait peur que son film se répète et qu'il s'est dit il faut absolument qu'il y ait de ces séquences-là parce que sinon on va on va tomber dans, dans dans un truc qui va tourner en rond et se mordre la queue. Pour moi il y a un vrai souci. Pour moi ce montage euh, ce, ce montage clipesque mmh. on peut presque le dire comme ça, il plombe vraiment le long métrage. Mmh. Il y a vraiment des moments où j'étais en train de me dire attends mais ça fait, ça fait combien de temps que ça dure et je regardais maman je faisais. 5 minutes. Alors, t'exagères, ça fait pas 10 minutes. Bah, ça fait quasiment 10 minutes. Non, faudrait vérifier. Faudrait mais vérifier, mais je crois qu'on qu est entre 7 et 8 minutes. Moi, hein, je pense qu'on est plus proche de 5. Hein. Tu penses ouais. Ah, bah, il m'a paru durer une éternité. Tu m'as dit que tout le film, toi, t'avais paru long. donc... Euh... Bah, ouais, mais moi, pour le coup, là, ce moment-là, m'a bah, vraiment paru être une éternité. Je suis d'accord hein. que c'est long. Euh, c'est peut-être le reproche que je ferais. C'est pour un film de 15 il aurait pu dégraisser pour moi 2-3 minutes. <rire> pour moi, il y a un peu de gras sur le, sur le bout de viande. On peut retirer des trucs encore un petit peu. Euh. Après, niveau bien ça, il y a quand même des idées intéressantes, il y a tout un truc autour des cigarettes du personnage de Lloyd Drucker que je trouve euh, très intéressant euh, pour euh, nous aiguiller tout de suite sur euh, ce qui va se passer. Après, ouais, c'est vrai qu'il y a ce montage musical qui est un peu étrange, qui a des idées visuelles, hein, avec mmh. les fruits et tout. Euh, bah oui, il euh, y a voilà. clairement des trucs, hein. Puis même le côté accéléré, un petit mmh. peu cartoonesque de certaines scènes, oui, euh, oui. le jeu de certaines situations, le, le côté répétitif de la vie du personnage de Bano Magimen qui est plutôt bien amené, enfin... Oui. Après, c'est pas, euh, pas un film très flashy en termes de mise en scène. Je trouve qu'encore une fois, il fait rien de très flashy en termes de mise en scène depuis la réalité. Non. Au euh, Poste, l'idée, c'était juste de reprendre une certaine esthétique. Bah, en fait, ce qui, ce qui faisait l'esthétique dans Au Poste, c'était les décors. Ouais. C'était clairement les décors. Sinon, on est sur du champ contre-champ assez basique. Voilà, de base, moi, ça me choque pas que Dupieux soit pas hyper euh, poussé en termes de rage sur ce film-là. Il y a des idées à droite à gauche, mais euh, l'idée c'est plus de soutenir euh, ces dialogues, j'ai l'impression qu'il a un petit peu plus fait attention à ces dialogues que sur Mandibule par exemple. Ah c'est clair, mais parce que je pense que Mandibule était un film très improvisé hein, mmh. à mon avis, hein. je pense aussi. là au moins on est sur un truc tu sens que tout est calé au millimètre près et qu'il faut vraiment qu'il y ait une dynamique de dialogue et là dessus, par contre, la dynamique de dialogue, elle est folle, hein. mmh. En termes de montage ou en termes de raccord, je pense à la scène du dîner où il y a la fameuse ouais. annonce du personnage de Benoît Magimel. Cette séquence-là, elle est super bien foutue et je veux dire en termes de montée en tension ou en termes de montée de gag, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la mise en scène mmh. de Dupieux. Il y a vraiment un très joli jeu de, justement d'enchaînement de, des plans, de jeu sur les regards. De... Enfin, c'est très très bien fait de ce point de vue-là. Non, voilà, il y a plein d'idées à droite à gauche. Ça va pas être de la mise en scène réfléchie, mais surtout être des idées de cut, des idées de placement euh, dans le champ, euh, des idées de décor. Je trouve que ça fait le taf. Après, c'est clairement pas l'aspect qu'on va beaucoup retenir du film. Ah, oui. non. Et encore une fois, il y a ce choix de photos que je comprends pas trop. Ouais, non. Sur certains plans, hein, ça a de la gueule. Mais il y a d'autres plans, notamment euh, ce plan de fin. Ah ouais, mais. Met... <rire> Est-ce qu'il a voulu faire un hommage au plan de fin de Silent Hill de Christophe Gans? <rire> je ne pas... sais pas, je ne sais pas. Tu sais qu'un pote m'a fait la même blague au moment où que... les plans <rire> sur la nature commencent, il me fait, pourquoi c'est -ce Silent Hill Et Genre le film mais c'est vraiment Silent Hill en fait. Peut-être, peut-être, on ne sait pas, peut-être. Casting euh, ça va aller vite, je pense. Ça va aller très vite. Moi, il y a un acteur que j'ai envie de citer qui est plus dans les acteurs secondaires, mais pour le coup, j'ai trouvé vraiment fun. C'est celui qui joue euh, l'agent immobilier. Ouais, ouais. vraiment drôle pour toi. le coup. Je vais rechoper son nom. Mais c'est celui, bah, vous voyez l'annonce, mais c'est celui qui va le plus euh, tirer sur ce gag du... Euh... Non, mais vous n'allez pas me croire. Hein. Non, mais parce que ça va être incroyable. Ah, attendez, en fait... Écoutez-moi bien il le, il le fait tellement bien. La ah, oui, scène exactement. du reveal, elle dure 20 ans. Elle dure 20 Et ans. 20 ans mais, ça <rire> mais ça marche, pour le coup. Mais tu sais quoi, il n'y a pas son nom sur Hallucine. Donc je suis bien dans la merde. Ah merde Mais tu es excellent. Voilà. Je ne sais pas ton nom, mais tu es excellent. Et après, bah, le reste du casting... Alors, bah... est très bien dans ce qu'il fait. Il oui. est, voilà, je l'ai dit, il joue ce mec un peu stomique... Euh... Moi j'ai beaucoup de sympathie pour un Chabat. Ah bah clairement, et puis là la sympathie elle est décuplée parce que vraiment je trouve que le personnage dégage quelque chose. Ouais. Je veux dire, il est vraiment dans. Bah, c'est le seul qui a la tête sur les épaules de tout le film quoi. Ouais, c'est ça, ça, tous ça les les tu, autres tu par... sens que le mec il. Enfin, je sens presque que Dupieux lui a dit ben bah, il soit naturel, hmm. ne cherche pas à jouer, sois toi. Hmm. Enfin, mais fais le mec qui est complètement paumé au milieu de saint hmm. Contrairement à réalité où il avait une, une performance ah, un ouais. peu plus euh, excentrique. Ah oui, complètement. Là il est beaucoup plus posé. Moi j'ai envie de citer Benoît Magimel que je trouve incroyable dans ce rôle de, de colossal beauf. Oui, de patron beauf. Euh, <rire> non, il, est, il, il le campe tellement bien le personnage, c'est presque naturel à ce stade-là. C'est extraordinaire. Mais comme Léa Drucker. Hein, la Drucker, moi, j'ai trouvé vraiment Super. excellente. Parce que Léa Drucker, c'est quelqu'un qu'on a souvent tendance à ranger dans une case un petit peu toute faite d'actrice qui va jouer soit la patronne frigide, soit l'ex-femme ou machin. Mm. Là, pour le coup, elle a vraiment un rôle qui, je trouve, est à contre-emploi mm. et a une très jolie évolution. Puis parce qu'elle passe quand même d'un personnage crédible mm. à un personnage complètement loufoque. Ouais. Elle est, elle, en plus, elle a une petite scène de pétage de câble, euh, l'histoire de Mou du Blanc. Je le vois oui. voir, voilà. je tout à fait. Qu'elle fait très bien. C'est vrai que moi, Léa Drucker, je l'avais découvert avec Jusqu'à la garde. Euh, donc ça change un peu de l'avoir là Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Euh, ouais, est, elle, est, elle est très bien là-dedans. Euh, je reviens sur Majimel parce que, en plus, qui... Majimel, en fait, je l'ai trouvé tellement marquant que je pense que je vais avoir du mal quand je vais le revoir dans des films sérieux avec une moustache. Ah bah là oui, parce là ça va moi, être <rire> euh... <rire> Là vraiment... Il... Sache qu'en plus, il y a un film euh, qui va bientôt sortir avec lui, qui dure trois heures, qui a l'air d'être un drame, où il a gardé cette moustache. Non, je ça... pense qu'il est possible que tu rigoles ça beaucoup va, devant ce film. Ça va pas être <rire> il est possible que tu rigoles beaucoup devant ce film. Et après on peut très rapidement parler d'analyse de Moustier, ouais, mais alors pour elle le est... moment... Elle, elle est, est assez transparente, elle a quelques quelques bons moments, quelques répliques assez ça. marrantes, mais elle est assez transparente, franchement. Pour ouais. moi elle a 3 scènes, je crois qu'elle a à peine 3-4 scènes, hein. c est... Elle, est... elle est vraiment pas beaucoup présente à l'écran. Ouais hein. en vrai c'est ça, elle doit avoir 3-4 scènes. Hein. Ouais c'est ça, non bah ouais. Quand ouais même ouais. filmer court ça suffit à, à ça. avoir un bon temps de présence à l'écran. Ça mais... c'est clair. Et euh, puis très rapidement il y a des petits caméos sympas. Oui, voilà. je ne vais pas, pas les révéler, mais il y a 2-3 euh, caméos qui y sont y a notamment, bien Notamment, euh, alors moi ça me fait beaucoup rire, parce que j'ai des parents très fans de cette série, mais euh, le docteur, voilà, si, si vous êtes fan tu... de scènes de ménage, le docteur il va vous faire plaisir. Oui, le docteur <rire> il va vous faire très plaisir. <rire> On arrive à la fin de cette vidéo, ouais. alors vous du compte, qu'est-ce que tu gardes de incroyable mais vrai Eh bah, ben, un, un tournant inattendu dans la carrière de Dupieux, euh, que je ne sais pas si j'espère le voir continuer, mais j'aimerais bien le voir... Euh, incorporer un petit peu ça, peut-être un peu moins frontalement, mais garder cet aspect un peu... Rah, en avais On avait dit qu'on spoilait pas. Garder ce qu'on garde à la fin de ce film pour ces films suivants. Euh, une bonne comédie. Moi, j'ai bien rigolé, j'ai passé un bon moment, euh, bien meilleur que devant Mandibule. Et euh, je pense un film que ça peut valoir le coup d'aller voir au cinéma quand même, parce que euh, mine de rien, Dupieux est en train de devenir pas mal populaire. Mandibule, ah ça bah avait ouais. été un des gros succès euh, post-confinement. Ah bah post-confinement, c'était un carton, hein. ouais. un carton plein. Hein. Euh, vous retrouverez, euh, si Mandibule vous a plu, vous retrouverez cette esthétique un peu du cringe euh, et des scènes très très longues euh, pour pas grand chose, mais si ça la blague. Et puis euh, pour moi, vous en regarderez peut-être un scénario un peu plus intéressant. Après, c'est comme souvent chez Dupieux, hein, soit on rentre dans le délire. Soit on reste sur le bas-côté en mode « mais qu'est-ce qu'il fout ?» Ouais, c'est... Et euh, ouais. voilà. Je, je... C'est marrant, toutes les présentations que j'ai vues de films de Dupieux, à chaque fois, le présentateur, notamment Jean-Maurice, hier soir, finissait par « bon, euh, c'est du Dupieux, quoi ». Je vais pas avoir de meilleures conclusions c'est du Dupieux, quoi, donc euh, soit vous rentrerez dedans, soit... Euh... Soit vous resterez peut-être sur le banc de touche comme moi. Alors, mmh. mais moi je serais moins catégorique que toi, mais pour le coup, je pense que c'est le Dupieux dont on peut un peu se passer, hein. C est, c est... Oh non, ça c'était mandibule. <rire> bah, en fait, bah alors pour moi dans ce cas là, tu veux un raccord, pour moi il est dans la veine de mandibule, c'est à dire ah que ouais. je trouve que Dupieux se perd un peu, n'arrive pas à aller au bout de son délire, après il y a deux trois moments ça reste amusant, mais alors pour moi, incroyable mais vrai, c'est pas... C'est pas à la... en fait, je pense pas que j'attendais grand chose, au contraire je m'attendais à être un petit peu déçu, donc au final rien ne me oui. surprend face à ce film dans, dans ce que j'en pense. C'est juste que je m'attendais peut-être à ce que ça soit mieux dosé en termes de cringe, d'absurde, de fantastique et d'humour. Et je trouve que le film est très déséquilibré sur tous les points et fait qu'on n'arrive pas forcément à se retrouver pleinement dedans. Il y a des très bons acteurs par contre, ça c'est le point sur lequel on ne peut rien redire, il y a des super bons acteurs et il y a un vrai rythme. Le film dure une heure et quart, on ne voit pas l'heure et quart passer. Après on peut trouver le temps long parce qu'on n'adhère pas au délire comme moi, mais on ne peut pas dire quelqu'un de. Personne ne peut me dire, je me suis ennuyé devant le film. C'est pas possible, avec un tel, un tel débit entre guillemets, de, de narration et d'intensité, c'est pas possible. Mais après, moi, j'ai pas adhéré au délire, j'ai pas trouvé ça amusant, mais c'est peut-être juste ça. peut-être suivez plutôt l'avis de Colin là-dessus. Mais si euh... vous me suivez, moi, incroyable mais vrai de Quentin Dupieux. Bah, dans tous les cas, Quentin Dupieux, honnêtement, je pense que c'est une roulette russe. Exactement. Que, euh, vraiment... Tu tournes le barilier, et puis soit tu te prends la balle, soit tu esquives. Ouais, peut-être euh... bon, peut que là, je me suis pris la balle. Après ça. Euh, moi j'aurais tendance à dire tenter quand même de toute façon ça fait qu'une heure quinze. Oui voilà euh, C'est quand même le bon goût du pieu même si film raté, t'es en mode bon bah au moins euh, ça dure. T'as pas perdu ton temps. Pas perdu euh, ton euh, temps tu peux euh, limite ouais. aller manger au resto ensuite, ouais, t'arrives en voilà. pas trop tard. Ça... ça se tente. Moi je dirais que c'est un film qui peut faire revenir euh, du monde en salle, en plus. C'est ton jamais. parce que euh, c'est de, euh, de la bonne. Enfin la bonne comédie. De la comédie, je pense, qu'il peut euh, adhérer, et, euh, du pieu a déjà prouvé, donc euh, voilà. Moi je recommande. Après, euh, voilà, si vous, vous adhérez pas au délire, euh, vous prenez le risque, sachez-le. Et ce sera sur ces belles paroles que nous allons terminer. Merci mon cher Colin d'avoir fait cette petite vidéo. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Car vous n'allez pas à le croire, mais à la fin. <rire>